Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation bash. Aujourd'hui, nous allons aborder les options de commande. Alors, les objectifs de cette vidéo vont être de savoir répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une option de commande et comment elle s'utilise Et comment accéder aux options passées à un script Alors, tout d'abord, voyons ce qu'est une option de commande et comment elle s'utilise. Alors, les options de commande vont permettre d'agir sur le fonctionnement d'une commande. Alors, une option est généralement sous la forme une commande, un tiret et un seul caractère juste derrière. Alors, ce format avec le tiret et un seul caractère derrière est un format dit court. Alors, il va correspondre généralement au format le plus utilisé pour passer une option à une commande. Donc, prenons un exemple tout simple. Donc, l'exemple suivant va tout simplement utiliser l'option tiré L à la commande ls. Donc si on fait ls L, voilà, on voit effectivement qu'on a passé une commande à ls et le tiré L va permettre de lister dans le détail chaque fichier qui est présent dans le répertoire courant. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi un format long d'options qui lui va être sous la forme tiré- tiret donc double tiret option sous forme de mot. Bon. Donc l'inconvénient du format long est qu'il est mal pris en charge par les parseurs usuels tels que par exemple getOps » que nous allons voir plus loin. Donc prenons un exemple. Donc, dans cet exemple, on va faire l'équivalent de ce qu'on a saisi tout à l'heure donc le tirer l mais cette fois-ci avec donc, le tiret, euh, avec le format long. Donc finalement voilà tout à l'heure par exemple si on fait les ls lh donc ici on avait du human readable voilà et si maintenant on fait ls -l « ls-l-human-readable », donc, human readable, donc tout à l'heure, on avait juste utilisé le petit « h ». Donc là, maintenant, on utilise le format long. Voilà, et on voit qu'on a exactement la même chose. Alors, donc au même titre qu'une commande, une option peut posséder un argument. Donc la syntaxe va devenir « alors », donc hop, ça va être « donc ma commande-mon-option voilà. ». Donc, c'est un seul caractère. Là, ici, j'écris option, mais c'est qu'un seul caractère. Et ici, je vais avoir mon argument qui, lui, pourrait être donc, de plusieurs, avec plusieurs caractères. Alors, généralement, on va faire figurer les options sans argument en premier. C'est-à-dire, si ici, j'avais des options tout bêtes, tiré A, B, C. D'ailleurs, j'aurais pu tout con connaître hein, A, B, C. Et si, par contre, on a des options donc, euh, euh, avec argument, à ce moment-là, on va les faire figurer plutôt après. Voilà, donc tout à la fin. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va illustrer ça avec un exemple et on va utiliser la commande headmap avec son option -oa suivi de l'argument du nom de fichier de sortie donc c'est une option -oa c'est une option nmap qui va prendre un argument qui lui va être donc le fichier de sortie du scan donc si je fais nmap par exemple 192.168.132.11 voilà et que ici je fais c'est -oa donc ici on a donc le format court ce qu'on disait en fait ici on va avoir le format court et si on va mettre -oa par exemple my file voilà, et on voit que Headmap a fonctionné. Et si je regarde, là, par exemple, je vais supprimer ça, je relance mon headmap, voilà, on voit que effectivement headmap m'a créé plusieurs fichiers myFile avec le contenu donc, du scan. Je fais myfile.xml, voilà, j'ai le contenu du scan. Ok, alors donc quand on doit passer à un script plusieurs options sans argument on peut combiner toutes ces options avec un seul tiré en amont. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va reprendre quand même un exemple pour illustrer ça. Et donc dans cet exemple, on va présenter euh, comment passer les options A, H et L à la commande ls en utilisant le format court. Donc on avait vu, hein, si on fait ls-a, l tiret h voilà. donc sur le résultat, je n'affiche donc le l n 5 c'est pour n'afficher que les cinq premières lignes. Voilà. Et maintenant, je regarde si. Donc, en utilisant donc, le format condensé, j'ai exactement le même résultat. Ok, alors, maintenant, voyons comment on accède aux options passées à un script. Alors, afin d'accéder aux options passées à un script, on va utiliser la commande getOps. Alors, cette commande est une commande interne au bash. Alors, pour s'en assurer, c'est très simple, hein, on fait type getOps, voilà, et on voit bien que le shell nous répond qu'il s'agit d'une primitive du shell, autrement dit, un shell built-in. Alors, la syntaxe de cette commande, ça va être getOps, OptDesk et VAR. Donc OptDesk à ce niveau-là, c'est une chaîne de caractères qui va contenir la description des options possibles du script. voilà. Et donc cette chaîne va devoir respecter un certain format dont euh, les exigences sont tout d'abord une lettre va correspondre à une option, dont le nom est la lettre sans argument, et une lettre suivie de deux points pour une option qui elle attend un argument. Donc prenons un exemple, si par exemple chez GetOps, voilà. Et ici j'ai sf de point, donc réellement ça veut dire quoi Ça veut dire que le script lui va avoir une première, il va s'attendre à avoir une option donc, tirée -s sans argument, et par contre il va s'attendre à avoir une option tirée -f avec argument. Voilà, donc de toute façon on va détailler tout ça juste après hein, dans, dans un exemple. Alors donc la commande getOps elle s'utilise généralement dans une boucle, donc sa syntaxe c'est quoi Sa syntaxe ça va être while getOps, voilà, donc le descripteur d'options var, do, voilà, et donne. Alors la boucle while va ainsi parcourir chaque option passée au script et l'option en cours d'itération va être stockée donc, dans la variable var à ce niveau-là. Alors les options avec arguments ont en plus de ça la valeur de, euh, leur valeur qui va être stockée dans une autre variable qui va s'appeler opt -arg, donc cette variable-là. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un exemple complet qui va illustrer tout ça. Donc, dans cet exemple, on va écrire un programme, donc « slash DMP slash test opt.sh » dont le rôle va être de dire « Hello ». Et si l'option « tirer N » est utilisée, le programme ne dit que « Hello ». Et éventuellement, si on souhaite afficher le nom de la personne, à ce moment-là, on va rajouter une option qui va être « tirer petit s » avec le nom de la personne affichée. Alors, donc on va coder le programme. Donc, « vim ». D'abord, je vais regarder s'il si n'existe pas. C'est bon, il n'existe pas. Donc, « vim » test.sh ok, donc je démarre, ici j'écris mon shibang first name égal false, donc ici on a défini la variable first name, à laquelle on donne donc la valeur false, donc while getOps 2 .do. donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer l'itération sur les options attendues s et n, et on va stocker l'option en cours d'itération dans la variable $opt, et noter à ce niveau là, voilà, donc ici, le deux points après le n qui indique que l'option n attend un argument. OK, donc là, on va faire case donc opt in. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grâce à case un traitement sélectif, suivant que l'option en cours d'itération soit s ou n. Donc, dans le cas où c'est s, je fais echo-n hello. Voilà, et dans le cas où c'est n, donc de la même manière je vais faire un écho-n, mais sauf qu'en plus de ça, je vais utiliser, je vais afficher l'argument qui a été passé à l'option-n. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc là je finis, je mets mon double point, je finis mon ESAC, je termine ma boucle, et ici fais ça. Ok, donc là maintenant je teste. Donc je vais faire un bash tmp slash test opt.sh pardon j'ai pas mis de voilà donc là dans un premier temps je fais tirer s donc le système effectivement m'affiche bien hello et si maintenant je fais tirer codeur le système m'affiche bien hello coder alors là c'est pas très joli en fait Parce on a oublié un espace voilà. donc je le relance hello coder et si maintenant j'enlève ça il m'écrit jusqu'au dehors. Et si maintenant, je fais tirer SN et que je ne mets pas d'argument là où c'est attendu, le système, effectivement, me lance une erreur et il me dit qu'il attend une erreur. OK. Donc, là, maintenant, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, GetOps, lui, va permettre de faire un contrôle rigoureux des options et va lancer une erreur en cas de problème. Donc, parmi les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer, on va pouvoir avoir... D'abord, soit une option non attendue va être passée à un script, donc prenons un exemple. Tout à l'heure, on avait test opt. on a vu qu'on a déclaré Sn. Maintenant, si moi je souhaite donc utiliser euh, T-T, voilà, qu'est-ce qui se passe eh bien, Le système nous dit qu effectivement que cette option n'est pas permise. Et donc une autre erreur, c'est qu'une option avec argument va être passée sans argument. Ça, c'est ce que je vous ai illustré tout à l'heure avec le -n, qui lui normalement attend un argument, et le système nous dit bien que l'option nécessite un argument.